Alors, dans un processus d'embauche, en plus de l'entrevue classique, c'est possible aussi qu'on vous euh, fasse passer certains tests. On va les voir ici. Euh, c'est évident que dans un processus d'embauche pour un stagiaire, il va peut-être y en avoir moins, mais je préfère tout vous les montrer ou en tout cas vous en montrer plusieurs parce que euh, c'est possible que vous en ayez d'autres au cours de votre vie. Donc, euh, le test de connaissances linguistiques, euh, entre autres, ça peut être un test de français ou un test d'anglais. Euh, ça peut être des choix de réponse, euh, des phrases déjà écrites, un texte à corriger, un texte à composer. Euh, pour l'anglais, c'est quand même fort probable pour certains postes de stagiaires que vous en ayez besoin, donc parfois c'est seulement un des employeurs là, qui est présent en entrevue qui peut peut-être commencer une conversation avec vous en anglais, donc ça peut être plutôt informel. Donc, d'autres tests aussi, euh, ce, un test de connaissances informatiques. Donc, évidemment, pour ceux qui sont stagiaires en informatique, c'est fort probable que vous en ayez. Euh, mais il peut aussi en avoir là, pour d'autres types de techniciens euh, ou encore là, des tests qui sont plus en lien avec votre profession. Ce que je vous suggère, c'est d'aller faire une recherche sur Google, moi, simplement en tapant « là. Tests, postes en informatique, réseau, je suis tombée sur certaines questions qui sont susceptibles de vous être posées, donc ça vous permettrait peut-être de vous pratiquer un peu. Donc, il y a aussi certains tests d'aptitude, entre autres les tests de raisonnement mécanique. Donc, on vous présente des images, vous devez répondre selon vos connaissances, vos compétences en mécanique, en électronique, etc. Ensuite, il y a tout ce qu'on appelle aussi les tests d'aptitude, mais reliés au QI. Donc, euh, bon, on voit ici, là, ça peut être des tests de rapidité, euh, des tests de gros bon sens. C'est certain que des fois, le lien avec l'emploi là est un petit peu euh, difficile à faire, mais euh, il y a certains ministères, entre autres, là, qui en font passer. Donc, euh, voilà aussi, euh, bon on voit certains exemples ici, là, trouver l'intrus, euh, des trucs comme ça, intelligence verbale. Donc, encore une fois, c'est peut-être plus dans les ministères là, que c'est passé parce que ça coûte assez cher et puis ces tests-là doivent vraiment être analysés là, par des professionnels. Sinon, il y a un test qui s'appelle aussi le panier de gestion, ou in-basket en anglais. Euh, c'est des euh, tests qui s'adressent aux candidats qui veulent occuper un poste de gestionnaire. Ce n'est pas votre cas encore, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'éventuellement, vous allez monter dans la structure d'une entreprise ou d'une organisation, puis vous allez devoir justement repasser des processus de sélection là, pour aller sur d'autres postes. Donc, c'est peut-être le type d'examen de, que vous allez devoir passer. Donc, un panier de gestion, c'est vraiment vraiment une très grosse mise en situation où on vous dépose plusieurs documents, vous devez toutes lire ces documents-là, faire le tri, regarder les informations importantes et puis après ça, vous solutionnez là, des mises en situation qui sont plutôt complexes et puis qui font appel à des compétences de, de planification, organisation. Vous devez prendre des décisions en tenant compte justement des potentiels de conflits et tout ça. Sinon, il y a tout aussi ce qu'on appelle les tests psychométriques. Encore une fois, ça doit être évalué par des professionnels. Euh, ça peut être des tests d'intérêt, de valeur. Euh, parfois, on va les utiliser dans un processus d'orientation professionnelle, mais d'autres fois, euh, ça peut être passé aussi dans une, un contexte d'embauche. Donc, on voit ici, c'est plutôt un test d'intérêt. Euh, vous pouvez regarder peut-être certains exemples. Sinon, il y a aussi tout ce qu qui est de l'ordre des tests de personnalité. Euh, en fait, les tests de personnalité, peut-être que euh, à votre niveau, on n'en passe pas beaucoup, mais je sais que certaines entreprises pour qui c'est hyper important, c'est-à-dire qu'eux vont moins miser sur les compétences d'un candidat, mais plutôt justement sur sa personnalité, son attitude, pour voir si ça cadre bien avec les valeurs de l'entreprise. Donc, dans ce cas-ci, l'employeur va évaluer la fiabilité, du candidat, la maîtrise, euh, son souci des autres, le respect, euh, la sociabilité aussi. Donc, est-ce qu'il est capable de bien s'intégrer dans une équipe de travail? Est-ce qu'il va avoir l'esprit d'innovation, d'initiative? Donc, euh, on veut vraiment savoir là, justement si ça cadre bien avec l'entreprise. Donc, ici, je vous donne un exemple de question là, pour un test de personnalité. Euh, vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça. Donc, parmi ces phrases, cochez celle avec laquelle vous êtes le plus en accord. Un, j'aime les défis. Deux, j'aime travailler en équipe. Trois, j'aime aider les gens. Quatre, j'aime le travail bien fait. Donc, il n'y a pas de mauvaises réponses. Et puis, euh, dans un test de personnalité, il y a plusieurs questions qui, justement, visent à savoir si vous êtes cohérent. Euh, et puis, il faut vraiment y aller avec le plus d'authenticité possible parce qu'ils sont capables de relever, justement, s'il y a des incohérences là, dans les réponses. Donc, c'est vraiment d'y aller euh, de manière là, la plus transparente et authentique. Euh, bon, voilà, donc ça c'est un autre exemple ici là, de test de personnalité. Euh, sinon, euh, le test de personnalité qui mesure ce qu'on appelle les « big five », donc l'ouverture, la conscience professionnelle, l'extraversion, l'agréabilité, euh, le névrosisme, donc prédisposition d'un individu à ressentir des émotions négatives, et puis, parfois aussi, on va mesurer l'honnêteté, l'humilité des candidats. Je sais que dans le cas de, des tests pour devenir, entre autres, gardien de sécurité, pour travailler dans les casinos aussi, ça, ça peut être des tests qui sont utilisés. D'autres tests aussi qui sont susceptibles de, de vous être demandés dans un processus d'embauche, l'évaluation médicale, la résistance à l'effort d'épistage de drogue, et aussi, puis ça c'est assez fréquent, la vérification des antécédents judiciaires.